Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de deux choses. La première chose c'est vous donner le lien vers euh, cette page web où euh, en fait euh, il s'agit d'une quarantaine de Cénacles. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait un c'est euh, ça, ça se passait euh, dans les années... Euh, enfin là les chapelet datent entre 2009 je crois, enfin 2007 et euh, 2011, et euh, donc vous voyez une quarantaine de cénacles, en fait le, le cénacle c'était que euh, la, la Vierge utilisait un instrument qui s'appelait Marie-Pierre, euh, et donc la Vierge se servait de sa voix pour euh, s'exprimer euh, à une assemblée, donc le cénacle, et donc euh, la Vierge a, a médité comme ça euh, les, les, les mystères d'une quarantaine de chapelets, donc c'est intéressant, euh, enfin, je pense que vous en retirez quelque chose pour votre foi, vous en retirez beaucoup de grâce. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le, le second point, c'est je voulais vous, vous dire que euh, certains ont remarqué que j'avais créé une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube, Emmanuel Prix. Et je, je mets des, des, des, des... enfin je, je prie en, en direct sur euh, sur Internet... Donc c'était pour vous dire ça, mais en fait, je, moi je prie sur le, sur le groupe quand euh, Ca Notre-Dame. Et donc, euh, l'objectif de, de ce groupe euh, Facebook est de prier euh, euh, le chapelet continuellement 24h sur 24. Pour l'instant, euh, euh, on, on, on arrive à peu près à faire euh, un rosaire par jour. Il y a des prières matinales aussi. Et moi, je, je me suis intégré à l'équipe et je, je, je, je suis plutôt disponible le week-end. Donc euh, j'essaierai de, de, de faire un rosaire euh, par jour, donc le samedi et le dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe et à le, le rejoindre. Hein, pas, euh, je pense que vous recevrez des grâces si vous intégrez le groupe euh, pour prier le chapelet avec nous. Euh, donc voilà, bah écoutez, euh, je vous dis euh, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.